c'est Madi, j'espère que vous allez bien alors petite question à mon jeu de 32 et puis après je regarderai avec le jeu de la triade y a-t-il une intention politique qui se cache derrière la crise sanitaire c'est à dire d'autres termes derrière toutes les mesures qui sont prises y a-t-il une volonté de peut-être mettre en place un autre système voilà donc la question est clairement posée et donc on va demander déjà à mon jeu de 32 ce qu'il en pense donc là j'ai fini de battre les cartes et je coupe alors j'ai du 7 de pique valet de trèfle alors, je vous dirai la, ce que je pense de la coupe après Allez, ressortir encore le valet de trèfle. Ok. Alors, le 7 de pique valet de trèfle, eh bien, c'est des intérêts qui sont là, qui sont sûrs. Donc il y a la question d'intérêt. Alors après, ça peut être des intérêts financiers ou des intérêts de toutes sortes. Hein. Ce n'est pas forcément les intérêts financiers. Je retrouve cette carte-là en contre. Donc ce sont les influences. Ici, il y a des influences qui sont nettement financières. Alors ici c'est intéressant parce que j'ai la dame de carreau qui n'est pas une bonne carte. Et qui me montre éventuellement des choses qui sont pas claires. Alors je vais essayer de mettre une carte sur le 7 de cœur et une sur le valet de trèfle. Ah il y a des choses officielles ici. Alors là il y a des projets. Par rapport à des choses qui sont déjà un petit peu planifiées ici. Mais il y a du retard. Alors cette dame de Carola est intéressante. Vous voyez qu'elle tourne le dos. Hein? Donc il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des gens. Hein? En tout cas, il y en a moins un. Il y a un homme qui est Ici. Alors déjà, je dirais qu'il y a des... Pour répondre à la question, c'est qu'il y a vraiment, vraiment des influences ici, avec des projets. Alors des projets qui peuvent être financiers ou pas forcément, des projets de toutes sortes. Avec des gens qui ne sont pas très honnêtes. Mais pour l'instant, eh bien, il y a alors un retard... Par rapport à ces projets, donc il y a bien une question de projet. Hein. Oh là, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très important. Donc il y a bien une intention politique derrière cette crise. Oh, il y a des choses qui sont cachées ici. Bon, eh bien déjà, je dirais qu'on ne nous dit pas tout. Nous dit pas tout. Bon, a priori, ben, ce que je vois, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est planifié ici. Qui peut entraîner alors soit un blocage, ou soit en fait ce qui est planifié va mettre du temps. Mais ça passe vraiment par une volonté du changement. Mais c'est un changement qui est encore caché, qui peut conduire à quelque chose qui s'arrête. On va regarder avec la triade, qui peut peut-être donner plus de détails. Mais enfin, là, il y a quand même des choses intéressantes. Et on va regarder avec mon jeu de la triade, que j'aime bien. Et on va reposer la même question. Donc, on va voir hein, ce que va me dire le jeu. Donc, y a-t-il une intention politique derrière cette crise sanitaire hein, Qui commence quand même à durer, à durer, à durer nécessités. Je hmm, penser à la loi ça. Hein On va voir. Y a-t-il une intention politique derrière la crise sanitaire Bah écoutez la réponse c'est oui. Hein Claire et nette. Hein Bon, eh bien, écoutez, on a notre réponse. Hein. On ne peut pas plus clair que ça. Il y a des influences étrangères. Hein. Donc oui, il y a quelque chose de politique derrière tout ça. Alors, je ne sais pas exactement de qui il s'agit, mais en supposant que donc ce soit des gens dans la classe politique, ce sont des gens qui sont d'horizons divers et ici il y a un choix qui mène en fait à quelque chose de stable donc c'est un choix pour une nouvelle stabilité j'ai l'impression c'est quelque chose qui s'inscrit dans un objectif à long terme et qui devrait donner ou apporter quelque chose de stable Mais là, le jeu me répond déjà oui, oui c'est sûr. Il y a quelque chose que qui est derrière tout ça. Alors on va essayer d'en savoir plus. Donc je vais pas mettre forcément les cartes dans l'ordre. Bon, donc ça, ça correspond bien à ce que je vous disais. Il y a des intérêts étrangers ici. Ah, il y a la carte de l'homme, alors ou des hommes, hein, puisque je ne pense pas à quelqu'un de précis. Et la carte d'épreuve. Alors, soit c'est l'épreuve qui nous est imposée, soit en fait, c'est pour... On va parler de « il, hein, de ces personnes-là qui donc ont une intention politique derrière la crise. Hein, donc, je rappelle la question. et bien, ces gens-là, en fait, se battent pour arriver à ça. Et en fait, il y a ici hum, quelque chose de l'ordre du social. Alors, ça, c'est aussi une épreuve sociale, curieusement. Hein. On peut mettre aussi les cartes 2 à 2. Hein. Et puis, il y a très nettement ici des gens. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important. Hein. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette crise sanitaire Une épreuve qui va entraîner certainement des conflits. Il y a quelque chose ici. Alors, retour. Ah, il y a une alliance. Hein. Ouais. Réussite. Aïe aïe aïe. Bon, pour moi, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui sont en relation avec l'étranger, certainement. Intéressant cette carte-là, retour. C'est comme si c'est quelque chose, en fait, qui revenait encore dans les projets. Et il y a bien la nécessité, ici, d'une alliance. Donc, c'est n'est pas qu'une personne, par contre, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est en train de se mettre en place, hein, puisque j'ai la réussite. Bon, alors, ça correspond un peu à ce que je voyais aussi euh, en astrologie, où il y a une volonté nette et déterminée de mettre en place autre chose. Alors, on va essayer de, de, de voir, justement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise. Donc là, je vois qu'il y a bien une volonté. J'ai bien l'homme qui est sorti, hein. Et c'est bien par rapport à une éternité, donc quelque chose qui s'inscrit dans le temps en relation avec une stabilité. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet Qu'est-ce qu'il y a derrière la crise Parce qu'on sait maintenant qu'il y a quelque chose. Donc on va essayer d'en savoir plus. Une nécessité de garder le silence. Bon. Ok, donc c'est secret. Bah, Nous, on va essayer d'en savoir plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise Donc celle-ci voulait sortir, donc je la prends. Encore l'étranger qui ressort, mais c'est aussi avec la notion de éventuellement d'administratif ici. Il y a bien une opportunité ici. Ah, ça va passer par des lois. Moi, je ressors toujours ce triangle, c'est fou quand même. Hein pas la première fois. Hein. Il y a des gens ici qui nous observent. Moi, moi j'en suis sûre. Hein. Il y a une observation ici. Des gens qui observent ce qui se passe et qui font des lois par rapport à quelque chose ici qui veut mettre en place. Moi, j'en suis sûre. Hein. Mais franchement... Hein. Donc, oui. En fait, c'est ce qui se cache derrière cette crise, ça va passer par des lois. Donc, c'est en fait... La, le premier, euh, comment dire, la première mesure, mettre des lois en place. Alors je peux mettre les cartes comme ça pour essayer de les relier. Alors, qui passe par les voyages? Ah, attendez, je vais en remettre encore une dessus. Voilà, c'est ça que j'avais en tête en fait. Les voyages, mais les voyages limités. Donc en fait, c'est l'absence de voyage. Hein. Les voyages dans lesquels on est isolé, bah, c'est le confinement, par exemple, ou c'est le fait euh, qu'on ne puisse pas aller partout, le couvre-feu. Donc ici, je vais un petit peu les cartes, voilà. Ici, ça passe par des lois qui nous forcent à nous isoler. Isoler au niveau des déplacements et au niveau.. Euh, au niveau des contacts hein, en général. Ouais, vous avez le malheur là carrément. Hein. C'est la plus mauvaise carte du jeu ici. Alors une femme. Alors ça peut être les gens en général ou alors ça peut être une femme en particulier, peut-être une femme qui est importante. Mais moi j'ai l'impression quand même que c'est euh, par rapport à des gens. Hum. Bon, qu'il y a bien un projet derrière. On va remettre une carte sur les lois. C'est planifié tout ça. C'est scientifique, c'est planifié. C'est presque... Pas mathématique, mais c'est comme si ça suivait vraiment quelque chose de très précis. Qui a été très étudié. Et qui n'est pas pour notre bien. Alors, s'il y a deux interprétations possibles, Et je retrouve encore l'éternité. Alors, ça veut dire en fait ici qu'il va bien y avoir mise en place de lois, alors qui vont nécessiter, pardon, quand même une certaine tension, donc ce ne sont pas des lois qui seront bien accueillies, mais ces lois-là, elles vont être nécessaires pour atteindre l'objectif. Alors, un objectif qui n'est pas pour nous positif, puisque c'est quand même un malheur. Hein, donc, c'est vraiment une destruction de quelque chose ici, le deuil de quelque chose. Mais c'est planifié, hein, c'est planifié, et c'est pour aboutir à quelque chose de stable, qui s'inscrit dans la durée. Ben écoutez, moi, j'ai l'impression que qu'on a notre réponse. Donc, je ne pense pas que, en fait, la crise soit vraiment uniquement en relation avec une pandémie, mais qu'il y a autre chose derrière qui désire être mis en place. Alors évidemment, ce que je dis n'engage que moi. Hein. Après, vous pouvez bien sûr avoir un autre avis, mais je tout cas on en mettre une carte sur le malheur ici. Ouais. Il y a bien des vœux qui sont faits en ce sens. Hein. Voilà, changement radical, bon. Ok, ben bah c'est bien ça. Donc, je récapitule. Derrière la crise sanitaire, il y a absolument une intention politique. Cette intention, elle reste cachée, c'est secret. Elle passe par la mise en place de lois qui sont en premier lieu en relation avec un isolement et une limitation au niveau de nos voyages. Ces lois vont entraîner des tensions ou de la résistance. Cependant, elles sont nécessaires pour mettre en place une opportunité ici qui va passer certainement par une destruction et un changement radical. Et ici, eh bien, qui se cache derrière eh bien, On ne sait pas. Des gens qui observent. C'est peut-être un peu mystique, donc il y a une idéologie derrière. Peut-être une femme, ou en tout cas des gens. Et ici, eh bien, ça s'inscrit dans un projet qui est censé durer. On va essayer de voir un petit peu plus ce que c'est que cette femme. Ou est-ce que c'est une femme symbolique? Ah, il y a bien un nouveau départ. J'étais en train de penser à la France, moi. Je me demande si c'est pas en fait. Si ce pas en fait le symbole de la France, puisqu'on dit « la France », et que le symbole, c'est Marianne. Comme s'il y avait une nouvelle France. Ici, mais enfin bon, c'est c'est l'Europe aussi. Alors, euh, Europe, vous me direz, c'était aussi une femme. Hein. Et puis, on est tous finalement euh, en train de subir ces mesures, même au niveau mondial. Mais il y a ici quand même un départ, qui, un renouveau quelque chose qui doit être euh, mis en place, comme une nouvelle structure. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Donc, ben Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que les choses ne sont pas prêtes de finir, que la pandémie diminue ou pas. Je pense qu'il y aura toujours d'autres mesures qui seront mises en place, qu'il y aura toujours des excuses qui vont être trouvées pour continuer finalement à imposer des restrictions, à limiter nos libertés. Et ça passera par des lois. Mais euh, des lois qui, quand même, vont rencontrer une certaine résistance. Et que le but de tout ça, c'est bien de mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà, merci de m'avoir écouté Et puis, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas.